Aujourd'hui le 25 janvier 2023, les forces armées de la fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, l'assaut, l'aviation militaire et l'artillerie du groupe de forces occidentales ont infligé des dégâts de feu aux unités des 14e et 92e brigades mécanisées des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Mazutovka, Kupiansk, Gryanikovka de la région de Kharkov et Novozlovsko-LPR. En outre, dans les zones des colonies d'Olsanma, de Brestovoe, de la région de Kharkiv et de la LPR de Novozlovskoye Les actions de sept groupes de sabotage et de reconnaissance des forces armées ukrainiennes ont été réprimées. Plus de 90 militaires ukrainiens, trois véhicules blindés de transport de troupes, une voiture et deux obusiers automoteurs Panzerobits 2000 ont été détruits dans cette direction en une journée. Dans la direction Kranolimansky, les frappes de l'aviation de l'armée, les tirs d'artillerie du groupe de troupes centre, ont vaincu les accumulations de main d'œuvre et d'équipement de la 95e brigade d'assaut aéroportée des forces armées ukrainiennes et de la 125e brigade de défense territoriale dans les zones de la colonie de Stelmaovka de la RPL serait et Ampolovka de la RPD. Plus de 20 militaires ukrainiens, 2 véhicules de combat blindés et quatre fusillés automoteurs ont été détruits. Panzerobits 2000 fabriqués en Allemagne, Korab fabriqués en Pologne, ainsi que et Dans la direction de Donetsk, les unités du groupe de troupes sud ont poursuivi avec succès leurs opérations offensives et ont infligé des dégâts de feu à l'ennemi dans les zones des colonies de du Bavovazilvka, Seversk et Pobeda de la République Populaire de Donetsk. De plus, dans les zones des colonies de Razliv et de Konstantinovka de la RPD, deux dépôts de munitions des forces armées ukrainiennes ont été détruits. Les pertes totales de l'ennemi par jour dans cette direction se sont élevées à 60 militaires ukrainiens tués et blessés, un véhicule blindé de transport de troupes. Deux camionnettes et un obus Mstabé. Dans la direction de Zaporizhia, lors d'opérations offensives, des unités du groupe de forces Vostok ont occupé des lignes et des positions plus avantageuses. Plus de 60 militaires ukrainiens, trois chars, deux véhicules de combat blindés, une voiture et un obusier ID-20 ont été détruits au cours de la journée. Dans la direction de Kherson, dans la zone de la colonie de Dnepriani, région de Kherson, une tentative d'artillerie de traverser pour débarquer des groupes de sabotage et de reconnaissance sur la rive gauche du Niépre a été réprimée par des tirs d'artillerie. Toujours dans la zone de la colonie de Nikolavka, région de Kherson, les réserves ennemies sur la rive droite du Niépre ont été touchées par des frappes aériennes et des tirs d'artillerie des troupes russes jusqu'au groupe tactique de la compagnie. Jusqu'à 30 militaires ukrainiens, 3 bateaux et 2 véhicules de combat d'infanterie ont été détruits. L'aviation opérationnelle et tactique. Les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie, en 24 heures, ont infligé la défaite à 79 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, des effectifs et du matériel militaire, dans 124 districts. Des avions de combat des forces aérospatiales russes ont abattu un avion su 27 de l'armée de l'air ukrainienne, près de la ville de Slaviansk, dans la République populaire de Donetsk. Les systèmes de défense aérienne russes ont abattu un hélicoptère-milite de l'armée de l'air ukrainienne près du village de Novodarovka, dans la région de Zaporozhye. De plus, pendant la journée, quatre véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits dans les zones des colonies de Disputed, Bristové, -E, Blagoveshenka, Kiryovka de la RPD. En outre, quatre roquettes du système de lance-roquettes multiples Imar ont été interceptées dans les zones des colonies de Poloji et de Tarasovka dans la région de Zaporozhye. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 377 avions, 204 hélicoptères, 2948 véhicules aériens sans pilote, 402 systèmes de missiles antiaériens, aériens 7627 chars et autres véhicules blindés de combat, 988 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 3906 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 8171 unités de véhicules militaires spéciaux.